Être astronaute et marcher sur la Lune, ça peut encore attendre. Participer aux grands projets spatiaux de notre époque, ça ferait rêver une promo d'ingénieur. Moi, c'est Alice et je suis étudiante en troisième année en automatique et informatique industrielle. Et j'ai travaillé auprès d'une équipe d'Airbus Defense Space en Allemagne. À Munich, il y a une équipe d'ingénieurs en charge de la vérification des composants électroniques des satellites. Problème, un de leurs outils de test ne peut plus être fabriqué. Vous imaginez la suite, ils créent un prototype et ce prototype a besoin d'être testé. C'est là que j'interviens pour permettre à l'ordinateur de test de vérifier le fonctionnement du composant. Au travers de mon prototype, un boîtier. Où vous, vous dites, le boîtier il est déjà créé, il ne reste juste qu'à ajouter des câbles pour brancher le tout ben non, c'est pas aussi simple parce que ce boîtier, c'est une boîte noire et il faut des protocoles de communication spécifiques pour l'inclure dans la chaîne de test. Avec l'aide de l'équipe de test, des heures de programmation et beaucoup, beaucoup de tests, je suis parvenue à faire fonctionner mon prototype. Ce que j'en retiens, une excellente expérience à l'international dans un domaine de pointe, l'aérospatial, et dans une équipe avec de nombreuses nationalités, le tout dans une ville très agréable, unique, Connu pour son Topper